Donc c'est un problème de fouine dans une villa. Donc nous avons récupéré une fouine mais il en reste encore. Euh, il reste encore les petites. Hein. Oh, Et alors on est fâché hein, hein?